Et vous, en amour, êtes-vous prêt à donner une seconde chance Bienvenue dans les chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, je vais vous présenter Follow Me, qui est une saga constituée de trois tomes. Donc, le premier tome s'appelle Seconde chance le deuxième tome Nouvelle chance et le troisième Dernière chance. Donc, cette saga a été publiée en 2017. Elle est éditée chez Hugo Roman dans sa collection New Romance. Elle est écrite par Florana, qui est une jeune écrivaine française de 36 ans. Elle est également l'auteur des Bottes Rouges et de Feeling Good. J'ai eu l'occasion de la rencontrer lors d'un salon du livre à Genève et elle m'a dédicacé mon livre. Donc voilà. C'est une auteure très gentille et proche de ses lecteurs. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à la rencontrer. Pour l'histoire, nous allons suivre Lise, qui est une jeune journaliste française. Qui retourne dans sa, ville, dans sa ville natale après 9 ans d'absence parce que sa grand-mère de cœur a eu un accident et a besoin de soins. Donc, 9 ans auparavant, elle a abandonné son premier petit ami nommé Ange sans lui donner la moindre explication. Ange est l'infirmier à domicile de la grand-mère de cœur de Lise et lorsqu'elle va le recroiser, tous ses sentiments vont lui refaire surface. Ange a beaucoup souffert de cette rupture et n'est pas prêt de lui donner une seconde chance a fait passer sa carrière avant l'amour, sera t elle faire le bon choix Donc cette saga était un coup de cœur pour moi, les personnages sont très attachants, la plume de l'auteur est très agréable à lire et très addictive. On peut également écouter de la musique avec, donc il y a une playlist au début du livre, cela nous permet de se mettre directement dans l'ambiance. J'ai également apprécié le fait que dans chaque tome, on suit une nouvelle romance avec les colocataires d'anges et cela nous permet de garder un œil sur les personnages des tomes précédents. Alors si vous aimez la romance contemporaine, lisez-le, vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux signés Lausanne.